Et pour ceux qui étaient trop jeunes pour le savoir, quand je suis de colère, ça ne va vraiment pas Si vous vous attendiez à rigoler, c'est terminé. Cette cachotte, c'est pas de la blague. Cette cachotte, c'est pas de la Ce C'est pas parce qu'on porte des couvre-chefs qu'on est des rigolos Je pense que vous en savez assez. Two more!